On part maintenant à la rencontre d'Armel Lecauze. Depuis le mois d'octobre, ce jeune designer parcourt la France à la rencontre des candidats aux élections municipales. Il est arrivé en Finistère ce lundi. Frédéric Lorenzon l'a suivi dans son périple. Sac au dos, Armel Lecaus, la France depuis le mois d'octobre. Le jeune homme a rencontré 55 candidats ou élus au municipal pour connaître leur vision de la démocratie. Il n'hésite pas à dormir chez eux. Pourquoi aller dormir chez eux euh, pour plusieurs raisons, mais euh, notamment parce que ça permet d'être euh, dans de l'informel, de prendre le temps de discuter de ce sujet de la démocratie qui est un sujet euh, important et euh, de ne pas être uniquement euh, dans euh, on va dire, une communication de campagne ou dans une, une réunion euh, trop rapide. Et pour se déplacer, Le cause utilise l'autostop. Ça me permet de rencontrer euh, des, euh, des citoyens euh, qui ne sont pas du tout intéressés par la politique a priori et qui m ont la gentillesse de me prendre sur le bord de la route et ça me permet de parler avec eux de, de démocratie et de politique. Aujourd'hui, direction Plougarneau pour rencontrer la tête de liste aux prochaines municipales, Yannick Robin, un candidat très sensible à la démocratie participative. Et Je pense que la légitimité des, des élus, elle passe par ça. On ne sera, sera d'autant plus légitime qu'on aura réfléchi et décidé en lien avec ceux et celles qui sont concernés par les questions qu'on traite au conseil municipal. L'intelligence collective est peut-être une force et qui n'a pas été suffisamment euh, mobilisée euh, à notre avis. À chaque rencontre, Armelle Le Cause enregistre une interview avec le candidat ou l'élu rencontré. Il la met ensuite en ligne sur son blog. Moi, ça me sert à comprendre le fonctionnement d'une ville, à comprendre le, comment les, les, le candidat et les candidats en général construisent leur programme. Et surtout, ça me sert à repérer des bonnes idées ou des bonnes pratiques en termes de, de démocratie. Et de ces paroles d'élus et de candidats, Armel Lecaus souhaite écrire un livre. Et pour les aventures et les rencontres d'Armel Lecaus, sur le site internet et France.fr. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur TBO.